Salut le Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, la vidéo du jour, ça va être sur la blatte germanique. Je vais aller traiter un bar de nuit où sont envahis de blattes. C'est le premier passage, donc il y aura plusieurs passages. Ça sera un traitement de choc. Bien entendu, les blattes germaniques, ça s'élimine pas comme ça. Surtout dans un bar de nuit où c'est toujours sombre et plein de recoins partout. Donc j'ai déjà filmé l'intervention, vous allez voir les images. Euh, je vais commenter par dessus puisque j'avais un masque et je ne pouvais pas parler Donc je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis générique C'est parti pour le combat Bon voilà on commence à mettre les petites gouttes Donc on appelle ça du Goliath gel Comme c'est marqué sur la vidéo C'est le produit le plus efficace contre les blattes voilà, Et c'est aussi le plus cher à acheter pour les professionnels donc vous voyez tous les petits recoins qu'on voit On voit que les gens ont essayé de boucher avec de la mousse euh, expansive, Mais bon, ils n'ont pas trop bien fait Donc, oh, On voit bien une petite blatte à côté des gouttes cachées là et pareil, les prises, sous les meubles, les équerres Tout ça c'est des petits recoins où euh, des blattes, ils aiment bien ça Il faut savoir qu'ils aiment le, le sombre hein. Donc ils vont se cacher dans les petits recoins Là où il y a de la chaleur et aussi de l'humidité. On voit bien le tuyau bleu qui amène de l'eau froide. Donc Il faut savoir qu'une blatte, il n'y a aucun produit qui élimine euh, l'œuf, il faut attendre que l'œuf est clos pour éliminer ben, les bêtes. Donc là on est sous un comptoir donc au niveau du comptoir il y a souvent un petit espace et c'est souvent les cachettes préférées au niveau du bar, euh, d'un restaurant ou, euh, ou d'un bar de nuit comme là. Donc là je porte un masque. Pour, ce, pour le Goliath Gel il n'y en a pas besoin, puisqu'après je vais faire une pulvérisation, il y aura besoin. Là on est sur une hotek. Une tech c'est là où il y a tous les toutes les petites blattes à l'intérieur. Et c'est ça qui est. Qui, est, qui protège de l'insecticide et du gel. Donc là, je tire le, le petit frigo. C'est souvent une des cachettes préférées des Blattes. Hein. Puisqu'on a un moteur, des tuyaux où il y a un peu d'humidité, de la chaleur. Et un frigo, c'est un endroit qu'on ne tire pas souvent, donc il y a beaucoup de poussière et, et c'est dans le sombre. Donc on voit pas mal de cadavres, de crottes, c'est pas tout à fait propre, mais c'est comme ça. On voit déjà que quelques blattes commencent à manger le produit. Pour vous dire qu'il est très efficace. Donc là, on est sur une petite blatte. Donc là, vous voyez la blatte, elle a son œuf au niveau des fesses. Donc là, ça veut dire qu'elle est prête à poser sa poche à un endroit. Et après, quand la poche elle va s'ouvrir, il y aura plein de petites blattes. Donc là, on voit que j'ai mis du produit. Eh bien, on voit bien que les, les blattes sont déjà en train de manger. Donc, comme je disais tout à l'heure, les blattes noires ou petites, c'est des blattes qui ne sont pas adultes, donc elles n'ont pas l'âge de se reproduire. Quand ils sont marrons comme celle avec sa petite poche derrière, c'est une adulte. Donc elle peut se reproduire et elle peut pondre des œufs. Voyons, on voit la noire, ça c'est pas une adulte, et à côté il y a deux adultes. C'est l'importance du gel. Tant qu'on met du gel tous les deux mois, le gel est efficace pendant deux mois, on met ça pendant deux mois et on sait qu'à chaque fois que les petits vont, ils vont naître, ils vont manger du gel, ils n'ont pas le temps d'arriver à la adulte. et c'est comme ça qu'on élimine nos colonies. En plus, une petite chose à savoir, c'est qu'une quand elle meurt, les autres la mangent. Donc si elle mange une boîte empoisonnée, elle s'empoisonne elle aussi. Vous voyez que le gel marche très très bien. Après, on voit le petit bébé, il arrive, mmh, ça a l'air bon, ça Donc vous voyez là, pour, pour ce passage, je vais repasser dans 15 jours puisqu'il y a pas mal de blattes et les gouttes vont vite... Euh... La goutte est efficace pendant deux mois, mais là vu le nombre de blattes, ça va vite disparaître, donc euh, il va falloir revenir 15 jours après refaire un traitement pour éliminer une grosse partie d'un coup, surtout qu'il va y avoir une pulvérisation à la fin. Et après, on fait un traitement de fond. Il ne faut pas lâcher l'affaire jusqu'à qu'il n'y ait plus de bon, lèvres. Voilà, je fais la petite pulvérisation. Moi, bon, je vais pas tout vous montrer. Hein. Bon, voilà, la vidéo est presque terminée. Je vais finir par la pulvérisation. Bon, j'ai pas trop montré parce que c'est pas pratique à filmer. Mais après, on pulvérise tous les sols de tout le, tout le bar. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu des blattes ou pas J'aime bien savoir ce genre de choses. Et je vous dis à très bientôt, les Dédés.